t'attendais à quoi 78 matchs qu'on perd depuis le début de l'année, tu t'attendais à quoi Malheureusement, c'est tombé sur vous. Fallait pas être là. Fallait vous mettre sur le bas-côté, attendre. Alors, qui Un vieux, le match je ne veux pas en poser 15 fois la question parce qu'on a beaucoup de choses à nous dire. Qui a vu le match Alors, avant de savoir qui a vu le match et de se manifester, je tiens encore une fois à réitérer mes excuses suite au planning... Non euh, Nonchalant de ma part vis-à-vis -vis des débriefings Vous l'avez compris euh, Malheureusement je travaille euh, très souvent Lorsque les matchs du Paris Saint-Germain Sont diffusés dans la télé RCN Ou sur internet Ce qui fait que je ne peux point vous faire de débriefing. Excusez-moi, restez connectés Mettez la cloche au cas où Si le miracle fait que je sois là Et là je suis là, là je te demande de te manifester Pour débriefer La victoire du Paris Saint-Germain 0 à 3 Voilà c'est pas 0 et puis on a battu 3 On a mis 0, 3 à Marseille Là-bas nous sommes aujourd'hui dans la climatisation Il fait froid On a mis le, le Appelez-nous Whirlpool voilà. on, on, on a mis l'équipe de Marseille Dans un congélo Whirlpool Bosch, qui tu veux Voilà Merci Hugues pour les étoiles Je te fais des bisous là, On va bientôt zouker ensemble alors, avant d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, merci. Merci Neymar pour tout ce que tu as fait. Tu aurais pu être l'un des plus. Je te. Je dis, écoutez-moi ce que je vais dire. Neymar avait le potentiel de San face à celle. C'est-à-dire être le meilleur et de loin. Tu avais tout. La technique, la vista, la vitesse, le, le, le, le frappe de balle. Tout, tout, tout, tout vous saurez, toujours le zizi, tu étais un zizi dur. Mais maintenant, tu as 30 ans. Prends ton, ton, ton, ton, fais une rupture conventionnelle et va voir ailleurs si nous y sommes. Parce que là, tu n'étais pas là. C'était un menu équilibré. C'est-à-dire qu'il y avait des carottes, il y avait de la salade, il y avait de, de, de, de, de, de, de, de, de l'eau. Il y avait, il y avait des féculents à basse concentration, des protéines, du tamarin. C'était un menu, c'est la première fois que je revois un trio. Ruiz, Vitidia, Verratti, j'ai, bandé. Oh, c'est un milieu de terrain qui m'a donné le zénure. J'ai pas revu ça depuis Verratti, Mathieu tu dit, Thiago, Mota, Fabien de Ruiz, mais fallait nous le prévenir. Parce que moi, je t'ai vu à Naples. Je savais que étais un bon joueur, mais là, c'était une masterclass. Là, tu étais l'évolution de Thiago Motta. Un Thiago capable de se projeter vers l'avant. Combien de balles t'as récupéré sur le vieux port, Fabien Mais qui est tu Et puis la connexion avec eux, avec eux, avec et Val, c'était d'une insolence. Les mains est blessé puisqu'il fait des soirées à Boujabal hein, si vous êtes voisin d'ailleurs là-bas du côté du, du 78 ou 92 je sais pas où est cette ville où il fait des fêtes tous les week-ends et qu'il n'est pas en forme physique et qu'il se blesse toutes les 5 minutes à faire des call-off toute la nuit il a dansé la samba avec sa mère là-bas connard et ben là Frère, un équilibre dans l'équipe. Oh putain, même mais si tu peux marcher. Mais marche, promène-toi. Mais, mais c'est-à-dire que nous avons neuf joueurs qui défendent corps et âme. Deux pistons, trois défenseurs, les trois milieux, euh, un gardien, un gardien qui était connecté deux arrêts décisifs, c'était un bon match de football. Et Marseille qui a joué au football, en plus. C'était pas comme si c'était des connards. Ils ont essayé, mais ils ne pouvaient pas. Et après, j'entends, oh, Chancel, Memba n'était pas là. Ben oui Ben nous aussi, les marais n'étaient pas là T'as compris la, la satire de ma phrase voilà. Alors nous sommes dans une conjoncture où Christophe Galtier fait jouer Kipembe, Marquinhos, Ramos ensemble. Kipembe se blesse très rapidement, fait rentrer Danilo. Et je pense que nous avons la meille, le meilleur PSG de la saison 2022-2023 pour moi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Jusqu'à dire que même Moukile était beaucoup plus intéressant qu'Akimi. Je te dis, c'était la... Tu fermes ta gueule et t'écoutes ce que je te dis C'était mon meilleur PSG même si on a mis des tollés avant la coupe du monde c'était le, le plus beau PSG c'est à dire que Verratti Ruiz joue pour Messi Messi qui envoie Mbappé qui nique la mer à tout le monde d'ailleurs il y avait un joueur qui était sur Mbappé qui s'appelle Eric Bailly joueur ivoirien je pense qu'il est en train de marcher actuellement et il y a de la semence qui coule en dessous de son non, il... non, tu dors Igor tu dors tu as mis ton joueur ivoirien dans une galère parce qu'il a décidé de faire euh, euh, euh, euh, un marquage individuel comme en 88. Parce que moi, je viens d'une époque où on faisait des marquages à la culotte. Mais je sais pas quelle culotte il a marqué, marquée, euh, bah, il, mais c'est sa culotte qui avait une marque Derrière lui, je te dis, il y avait une marque, je ne veux pas savoir ce que c'était, si c'était du caca ou si c'était Mbappé qui l'a mis enceinte, mais il s'est trompé de cœur, Eric. Le pauvre, premier but, 25 ème minute, il ne sait plus où est Mbappé. C'est-à-dire qu'il a tellement peur qu'Mbappé démarre en 5ème, qu'il décide de lui laisser de l'espace. Oh l'erreur Oh l'erreur C'est-à-dire que... On récupère la balle super, euh, super bas, mais une, avec une élégance de, de, de, de champion du monde. C'est-à-dire qu'on on, proche, je sais pas si c'est Fabian Ruiz, Danilo qui envoie euh, Vitinha but euh, qui fait une talonnade à Messi. Messi qui élimine du coup sur cette talonnade de Vitinha tout le tout le centre-ville de Marseille. Kylian est à gauche. écoute bien. Elle est en train de sniffer euh, la, la, la, la ligne de touche. Parce qu'il a été très malin, il a dit « Puisque Bailly fait une marquage à la culotte, enfin, je sais pas s'il si marque sa propre culotte ou pas, il ne me voit plus. » C'est-à-dire que Bailly est sur le ballon, en train de regarder vite en train de faire une, une, une masterclass de talonnade pour Messi. À ce moment-là, Mbappé prend la formation, il n'est plus suivi à la culotte par, par Bailly, il le c'est-à-dire que Mbaye bah, regarde là-bas et il voit un truc passer comme ça. Mais tellement vite, frère. C'est-à-dire que c'est-à-dire que ça allait tellement vite. Je sais pas si qu'il a une Mbappé à départ sur le TGV Inouï si c'est lui le propriétaire, mais il a laissé, mais il a laissé Mbahi à Aix-en-Provence. Lui, il était déjà à Metz. Donc, Messi voit le TGV arriver, il le met dans la profondeur, Mbahi qui a loupé le train, il est mort, face à face, face à la il croise 1-0, mais je te jure que. Igor, tu dors, mis un ivoire et il a rien vu. Vraiment là, c'est une vanne facile, mais là, il a rien vu. Et comme ça pendant pendant 55 minutes. Deuxième but, on a Nuno Mendes qui était face à autre Nuno. Il y a deux Nuno, c'était en fait, euh, ils ont mis Nuno Tavares euh, euh, euh, gaucher à droite face à Nuno Mendes qui lui a tout fait. Il lui a fait vraiment des pattes, il lui a fait du riz. Il lui a fait même des hamburgers, des fréquandelles. Je sais pas si tu connais les fréquandelles. Il lui a fait des, il lui a tout fait, défensivement, offensivement. Il a tout fait Nuno Tavares. Et à un moment donné, il y a Nuno Tavares et Eric Bailly sur le même côté face à Mbappé et Nuno Mendes en même temps, frère! C'est-à-dire qu'ils s'emmènent, ils font une aquarelle sur le terrain. Ils sont en train de couper le gazon. Ils tombent au sol. Ils se relèvent. Lilo Mendes, qui met en profondeur Mbappé. Mbappé, c'est plus, si c'est marquage de, bis, ils, ils, ils, sont en train de mourir sur le côté gauche. Mbappé, il y a Eric Baïk qui, quand même, il court vite. Il revient devant lui, il dit, attends, c'est toi. Je veux marquer ta culotte. Il dit, ah, tu marques ta culotte? Tu marques, tu marques ta culotte? Bah, ferme tes jambes. Passe entre ses jambes à la Juan Riquelme. Je sais pas si tu connais Riquelme. Une passe intérieure, il arrive, la balle arrive, c'est-à-dire entre la mère de Paul Lopez et son père, c'est-à-dire que le gardien est déboussolé face à cette passe, parce qu'il a ses parents, il croit qu'il a ses parents sur le terrain, tellement c'est une, une hallucination de passe. Normalement, c'est Neymar qui fait ça. Mais comme Neymar, il joue à Koloff, il peut pas faire. Donc Mbappé, il fait cette passe-là, mais s'il se trouve entre la mère et le père du gardien marseillais, il a juste 2-0, et ça c'est 4 minutes après, euh, le train, le TGV, euh, ex Exxon Provence-Messe, 2-0. Premier mi-temps. Monopolisation le ballon de nous-mêmes. Ils sont pas bien, les Marseillais. Ils sont pas bien, ils essayent. Ils ont un coup franc à un moment de Alexis Santéz à la fin de la première mi-temps, mais sinon, y a rien, y a rien. Deuxième mi-temps, pareil. C'est pareil. Ils souffrent. À Un moment donné, Nuno Tavares, Nanamar, la il part à droite. Tu vois, il part à gauche, pardon ou à droite, juste bref, il, il, il s'expulse lui-même de, de, de, de, du Nomenes, euh, une, une, une frappe de la tête d'Alexis Santez, on a fait un, un arrêt incroyable, incroyable, on, on, on, on les tue, et pour mieux les assassiner, et eh ben je t'ai dit, maintenant on a décidé de jouer avec les deux pointes, Messi, Mbappé, restez devant, ne venez pas défendre, restez là-bas, et les contre-frères, Messi a fait une passe, Suite à une 2 avec Mbappé, mais une passe. Et c'est encore Eric Bailly, le pauvre, qui marque sa propre culotte. Et Mbappé lui fait la passe. Mais si elle le temps de se retourner devant le maire de Marseille, lui faire la passe, tu sais qu'il avait l'habitude de faire avec euh, avec Jordi Alba à, à Barcelone. Bailly, je. Je, je, je pense qu'il était à. Soit il était à Yupougon. Soit il était à côté d'Abidjan, mais il était pas, il, il était pas à Marseille, il était autre part, frère. Il a passé un très, un, un très mauvais moment. Je pense qu'actuellement sa femme, s'il a une femme ou une copine, sont en train de, de demander le divorce et, et, et, qui, et qui rentre à pied au centre de formation de Yupougon. parce que frère, là, t'as passé un très très mauvais moment. T'as pas été nul, t'as été, t'as été un cobaye. Voilà. A, a décidé de, de, de, de, de faire de toi une comète qui est le, le, le, le féminin de cobaye puisque là t'étais une étais... là il a changé ton genre là hein, on est en plein dedans là, il a changé de genre là. on sait pas si hein, un maïs transgénique voilà, co... tu as compris comète cobaye cobaye transgénique comme donc mais mais s'il lui met une passe frère Mbappé, pied gauche reprise de voler en une j'ai cru en étant finale de la Coupe du Monde. À juste 3-0. Viens, on arrête de parler du match. Parce qu'après, c'est c'est un viol au milieu de terrain. Fabien, Ruiz, Vitimia Verratti. Est-ce que, Christophe, tu as trouvé le trio gagnant Est-ce que tu l'as enfin trouvé Merde T'as expérimenté. Continue comme ça. D'accord Il y a Nantes, là, prochainement. Après, il y a le Bahir. Si t'as vu le même match que moi, t'es obligé de me faire jouer ces trois-là tout le temps. Tout le temps Venez, on parle un peu nous-mêmes entre nous. De ce que vous avez ressenti de ce que vous avez vu. S'il y a des Marseillais qui peuvent parler là du ressenti qu'ils ont, parce qu'ils ont pensé que après ce qu'ils ont fait, ils pouvaient le réitérer. T'as vu le tifo qu'ils ont fait Ils ont appelé, ils ont une, une basilique là-bas, ils l'ont mis dans le stade. Mais nous repartons avec la basilique. Qu'est-ce que alors, venez on parle un peu. Alors, Jose, Jose Jué Selgi, tu penses quoi du jeu sans Neymar Frère, c'est tellement dommage pour ce joueur. Je te jure, il avait le potentiel de détourner tout le monde. Messi, tout le monde, je te le dis, c'est sans roi. Mais sans lui. Ça va plus vite quand il garde la balle. Tu sais cette demi seconde de trop, ces deux trois secondes de trop, ces deux trois touches de balle. Quand il drippe vers l'arrière, il touche le torse de l'adversaire comme s'il avait des érections lorsqu'il lorsqu'il voit un torse masculin. Les énervements quand le match n'est pas à son compte. Quand il... c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. J'aimerais me tromper. J'aimerais que mains revienne et qu'il me fasse mentir. Connard de les véhicule. J'aimerais, mais ça fait depuis 1978, 1978 qu'on est là en train d'espérer autour de Neymar. Tout le temps, il fait exprès de se blesser en février pour jouer à la console et faire des soirées autour de la samba. On en a marre. Merci pour les bicyclettes, pour les couffons, pour les passes dés les accélérations. Tout ça. Va, Va rejoindre Cristiano en Arabie Saoudite. On t'attend là-bas. Va à Newcastle, on t'attend là-bas. Va à Brest, on t'attend là-bas. Moi-même, je te dépose à la repos. Je te fais un blabla car. Je t'aide. Je viens déménager. Je viens. Tu sais, quand je te dis ça, je suis pas à faire mon maire coupable. Cinéma, revenir, Je le dirai. Moi, je ne suis pas un connard. Je dis des choses. Mais pour l'instant, prépare déjà tes valises. Euuh Elma, Mbappé, pour toi le meilleur joueur du PSG, de l'histoire du PSG. Oh toi aussi tu pousses des décolle bizarres, t'es un connard. C'est incroyable ce qu'il fait. Il a rattrapé. Il a rattrapé Cavani en, en, en 4, 5 ans, 4 ans. Là pour l'instant, on en a connu des grands joueurs, Ronaldinho, tout ça, mais, mais là ce qu'il fait, déjà statistiquement, il est en train de dire que c'est le meilleur. Émotionnellement.. J'attends la fin de saison de voir ce qu'il. mais pour l'instant, il... il est en train de se présenter seul au podium. Hein. Hum Rafik Almani contre le Bayern, joué comme ça, il passe pas le PSG. Contre le Bayern, jouer comme ça... Le PSG, je ne comprends pas ta question. Qui ne passe pas Nous ou eux Si on joue comme ça face au Bayern, c'est très compliqué pour eux. T'as vu l'intensité T'as vu comment on a tapé dans leurs genoux Comment Fabran oui a fait du MMA avec les tibias des Marseillais Sans provoquer de faute Il n'y a pas eu de carton jaune, frère. C'est-à-dire des coups... Tu vois, la malice... T'as connu tenir la malice, toi Tu vois que le Bayern, là, déjà, vu qu'on avait une équipe bancale... On a failli les emmerder dès que Mbappé est rentré Là dans cette configuration Qui, qui, qui peut nous battre À part les fous du Real de Madrid qui, qui, qui Je sais pas si c'est Jésus qui est dans l'équipe qui, qui, qui peut nous battre comme ça là S'il arrive à, à réitérer cette formule Comme ça, avec la même attention Qui À part le Real et Jésus Qui À part Benzema et Vinicius Qui Attention hein Afrique hein Je Vous avez des noms bizarres. Attends, je vais juste liker ton truc, là Jess ou quoi. Heureusement que Kipembe sort, sinon on aurait pris des buts. C'est triste pour lui. Franchement, ça me fait chier. Il revient de blessure, il se blesse. Après, vous connaissez mon... Ce que je pense de Presnel. Danilo est plus intelligent et capable de faire le taf de manière plus régulière que Presnel. Donc, s'il est là... Est-ce qu'il y a des. On concède plus d'occasion. Parce que Tiny Marseille ont quand même joué. Hein Ils ont quand même essayé de jouer. Je ne sais pas. Mais je t'avoue que je suis plus rassuré quand c'est Danilo qui est là. C'est un fait. Mais c'est triste pour Presnel. On ne peut pas se réjouir de. de... Attendez, il y, a... y a un mini quoi qui nous parle. Mais on vous. On... On, attends, attends, attends, avant d'envoyer des messages, je dois lui répondre. Je vais lui mettre un like juste pour lui dire que c'est un mini qui... Mais on va vous attendre, frérot. C'est pas sûr pour vous. Bien sûr, c'est pas sûr pour nous. Vous restez le Bayern, hein? Les Moussialas, les tricheurs, les tout ça, là. Mais, frère, t'as vu, si t'as vu le match, commence à péter dans ta culotte. Parce que si Christophe décide de. Je, je vais te dire, moi, ce qui m'a fait le plus kiffer dans ce match, au-delà d'Mbappé de qui est, de toute façon, on est maintenant habitué, c'est le milieu la maîtrise, maîtrise. C'était à un moment donné Je crois vers la 65 e C'est à dire que Marseille ne touchait tellement plus le ballon Que j'ai cru que le stade allait faire des Olé Olé, olé Tellement c'était devenu Nous étions dans le multivers Donc euh... Nanou Nanou Bien sûr que le Bayern c'est autre chose que Marseille mais il faut pas jeter la pierre sur Marseille. Même s'ils se sont fait dominer tout ça, ils ont des, ils, hey, ils sont pas deuxième du championnat pour rien. C'est pas des connards. c'est pas des figurants. Ils ont pas essayé de faire figurance. Mais à ce niveau-là, techniquement, intensiquement, c'est très compliqué pour n'importe qui en Europe de nous affronter, à part les tricheurs de Madrid et Jésus-là. Et Benzema et tout ça. Merci Jean-Pierre Claire pour les étoiles. À part eux. Et Carlone l'outil. Et quand même Neymar, Il est tous quoi. Alors euh, Dieu Moliki, Radi, vous avez profité de l'absence de Chancel même pas. Et vous vous avez profité de l'absence de Neymar, voilà. Tu, toi t'aurais été content de voir Neymar sur le terrain, ça t'aurait bonifié. Et ben voilà, chacun sa merde. Vous avez pas une chance. Nous aussi, on n'a pas de chance pour vous que les mares étaient là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Voilà euh... Les Zahir aimerait pas mal. Mais oui, mais pas là, pas là, pas là. non le, non, mais mais non non pas en galère. Nous n'allons pas lui inventer des postes pour dépanner. Oui, mais Moukile, je sais pas, j'espère qu'il n'est pas sorti sous blessure. Zahir, il ne doit pas jouer là-bas. Zahir, c'est comme son pays, il doit jouer au milieu, au centre. C'est au cœur du jeu. Laisse-le pas là-bas, même s'il va vite, pour dépens, Pour, pour, de temps en temps. Gustavo Munez, Messi, le numéro 1 mondial, c'est quand même une galère, comment on peut être aussi fort en fournissant si peu d'efforts Mais c'est un tricheur, je le déteste tellement il est fort Moi je vous l'ai dit, moi je suis pour Ronaldo, mais qu'est-ce que tu veux faire Il a fini le jeu frère, c'est terminé Nous ne pouvons plus communiquer avec ce mec-là, même quand il fait un mauvais match, il a quand même fini le jeu il a terminé j'étais à 5, il a fini toutes les missions, même quand on fait des mises à jour, il a déjà fini avant que la mise à jour arrête. Ne parlons pas de lui, ne parlons plus de lui. Plus personne ne peut communiquer avec lui. Son téléphone est éteint. Il est dans une autre galaxie. Il est en train de voyager dans les multivers. Comme, euh, comme la, la sorcière rouge. Il s'amuse des fois. Ne parlons pas avec lui. Même quand je l'insulte, frère. Je l'insulte parce que je suis jaloux. C'est de la jalousie. Frère. La passe qui fait Mbappé. Mais on dirait, qu'il est dans une cour de récré. On dirait, il joue avec nos mères. On dirait, on dirait, on dirait que c'est lui qui a inventé le fou. Il m'énerve. Il m'énerve, il est. Il va encore gagner un ballon d'or! 8! C'est pas trop, Léo Messi, 8! 8 ballon d'or! C'est trop! Calme-toi, tu m'énerves! En plus, c'est est dans mon équipe, il est trop fort! Putain de merde! Mais c'est qui lui? C'est qui? Mais qu'il avait pas couru! Avec ce dispositif, laissez-le. Moi je ai, ai même pas parlé. Il n'a pas couru. là. Hein. Des fois, les ballons, ils comme ça, de lui, ils le ballon, parce que ça coûte le ballon. Il Regarde le ballon. Il s'en fout. Bah, moi aussi, je m'en fous. Si on a tous les autres là, les neuf là qui ont... Et si tu vois, c'est pour ça, je pense que cette équipe n'est pas faite pour avoir que des superstars. Il faut des gens qui charbonnent pour ces gens là. T'as vu Avec deux points haut et les neuf derrière, là. Tu vois, les neufs, t'as vu, vitignale, je le répète encore une fois, c'est magnifique. Donc voilà, on a bien débriefé, j'ai bien parlé, ça m'a fait du bien, je vous fais des bisous. Si vous n'avez pas vu mon spectacle, il y a le lien qui, qui est là dans, dans la description, là je joue samedi 4 mars et le 11 aussi, donc on se fait des bisous. Wow